Le parcours il démarre dans le jardin de ma grand-mère où j'ai toujours adoré mélanger des fleurs, des plantes aromatiques ensemble. Et j'ai toujours voulu comprendre pourquoi les deux odeurs mélangées ensemble en faisaient une troisième qui était totalement différente. C'était à la fin de la promo, on part au Maroc tous ensemble et on visite les plantes à parfum du Dadès. À la sortie de l'Isipka, on me propose d'intégrer un grand groupe international. Et bah, le début d'une grande aventure, parce que j'y suis restée 13 ans. Thriller de Michael Jackson, et c'était une cassette. J'ai choisi d'être professeur à l'Isipka parce que je voulais que les étudiants comprennent que la parfumerie, c'est un art où on n'est jamais satisfait, où on essaye toujours d'atteindre une perfection et qui est, qui est difficile à atteindre, justement. Et, et moi, j'ai choisi de leur transmettre mes connaissances pour qu'ils essayent de se surpasser et d'être aussi meilleurs que moi. Mon binôme à l'université. Justement, on est toujours en recherche de l'absolu, on cherche toujours à atteindre le parfum idéal. Et il y a un moment, bah, il faut savoir s'arrêter. On dit toujours le mieux est l'ennemi du bien. Et savoir prendre la bonne décision au bon moment et s'arrêter au bon moment, c'est très important dans notre métier.